Vous savez les filles, je me dois d'être honnête avec vous. Je suis la seule qualifiée pour ce poste. Toi là, tu te crois au carnaval ici. Regarde comment tu es habillée, tu as tout baissé d'ailleurs. Je parie que où tu n'as aucun diplôme. D'ailleurs, où ouais, on me donne aussi. Je te conseillerais d'aller faire le colbox de passer le temps à donner tes fesses partout partout. Dieu te voit.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 Tout de suite, monsieur. Mademoiselle Mira, monsieur vous demande dans son bureau. Cela ressemble à une très grande sorcière.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 Sophie, non je ne suis pas bon, je t'aurai un jour Sophie, je t'aurai. Oui monsieur. D'accord monsieur. Je lui dis de Monsieur le PD je veux te voir dans son bureau. Toutes les femmes ici sont les archives du Boussini. Elles oh. se plaisent même dans leur rôle de secrétaire particulier. Là. Oui, ma Tout ce boss. Et ah. Toutes les femmes d'ici défilent devant moi tous les jours. Celui-là quoi qui aussi défiler là-bas. Il va malheureusement entendre temps de passer. Euh, Sophie, s'il te plaît, tu peux me connecter ton silo pas le moment s'il te plaît euh, ok oui sophie j'aimerais que tu avant que vous ne me disiez quoi que sophie. ce soit j'aimerais mettre que sophie tout d'abord je n'aime pas les grands types c'est à dire les mecs friqués des grosses caisses et sophie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 Merci Seigneur..! Mmh, Sophie... Tu as vu Mira..? C'est qui encore celle-là..? Tu veux me fais comprendre que je connais pas notre collègue Mira..? Ah..! Celle qui sort avec le boss. Pourquoi celle qui sort avec le boss Tu ne savais pas. Réponds d'abord ma question. Oui, elle sort avec le boss. Quoi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 Que es viré. Et toi alors Toi qui bavades plus qu'une femme là, je te préviens, je serai pas la seule à mourir. Écoute Sophie, je suis au courant de rien. Ce sera ta version contre la mienne. Ah bon? Ah, euh... C'est oh. ce qu'on verra.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 Je peux aussi être le troisième bureau du boss. S'il te plaît, va-t'en. Je vais ranger mes affaires. Votre mari. Oui, je parle de mon mari. Votre mari, mon patron. Sophie, mon mari. Mm -hmm. euh, monsieur le directeur. Oh, bébé. Je pensais que tu étais en thé à Non, c'est juste que euh, j'étais au toilette. Ok, j'ai une très bonne nouvelle pour moi. Je suis juste de l'hôpital. Oui. Oui, yeah, juste go ahead et guess. Baby, tu sais que je ne suis pas... Bon. Oh, juste go ahead and oh, try non, non, non, now. Non, non, non. No, non tu t'es pas... C'est ok, mais je ne suis pas heureuse. S'il te juste C'est pas tu trop forte. <laughs>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 Et après à la fermer. D'accord Je veux bien remercier vous. Pas comme vous. Ça va aller, monsieur. Mademoiselle, j'espère que vous êtes conscient du prix à payer pour rester dans cette entreprise. Pardon? Que je dois vous payer? Je vais être direct avec vous. C'est par rapport à l'incident qu'il y a eu avec ma femme. Ah, ça? Mais non, monsieur. Heureusement que j'étais là. J'ai tout géré, donc à présent, vous devez me remercier. Et j'accepte tout. Je pense que c'est déjà fait. Comment ça? Quand? Je veux dire où? <rire> Mademoiselle, vous avez toujours ah. votre boulot. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Ceci est mon entreprise. Donc, les prochaines fois, tâchez de vous mêler de ceux qui vous regardent. Vous pouvez disposer. Mademoiselle, essayez de vous mettre un peu plus au travail. Que tu veux. Arrête, Sophie. Ne dis pas quand même que tu es jalouse. <rire> tu penses vraiment que je peux être jalouse d'elle S'il te plaît, Sophie. Je ne tolérerai aucune insulte de ta part. J'ai quand même le droit de partager ma table avec qui je veux. Sauf que Mira n'est pas le genre avec qui on souhaiterait être ami Tu as déjà oublié qu'elle nous a menacés Mais c'est du passé. En plus, je lui ai présenté mes excuses. Des excuses Attends que je te raconte son dernier show. Arrête, Sophie. Encore toi, avec le Congo, ça, si ça peut te calmer, et m'a rassuré qu'elle ne sortait pas avec le boss. Ce sont des remèdes que tu as lancés. Et cette fois-ci, je ne vais pas participer à ça. Mais cette fois-ci, ne vais pas bah, participer à ça.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 mais... Ah, les femmes. Hey, stop! Qu'est-ce qui lui prend? Sans doute la crise de la trentaine. Et dire que je t'intéressais à elle au début mon dieu. Pff. Mira Oui. Tu m'aimes Jusqu'à la folie. À qui tu écris là À personne. Ok, mais c'est pas poli. J'ai insisté pour qu'on puisse manger ensemble et là tu ne me gères même plus. Ouais. Sophie Quoi Ouais, Sophie, ta réponse la faire fuir même le plus courageux des hommes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Jean? Hein, ma copine, c'est déjà à ce niveau. Sophie, tu avais raison. Mira ne m'aime pas. Elle veut juste abuser de moi. Ah bon? Tu ne t'es pas au courant? Sophie, s'il te plaît, ne me juge pas. Je suis un homme, j'ai été faible et je l'avoue. Jean, je t'avais pourtant prévenu dès le départ. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Actuellement, ta tendre dulcinée, ton ange, ta femme parfaite est dans le bureau du boss. Va voir si tu ne me crois pas, comme tu es Thomas, vas-y, va voir. Jean, vous venez à vraiment dans mon bureau. Que puis-je faire pour vous Désolé, monsieur, je vais repasser plus tard. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas eu, Jean. D'accord. Jean, s'il vous plaît. Ok. Tenez ça, faites-moi une comptabilité et rendez-moi compte le soir. Bien, monsieur. Merci. On peut continuer. Jean, attends, s'il te plaît. Feu de l'amour, saison 2. Mira, ne te dérange pas. J'ai compris. Ne t'inquiète pas pour moi. Jean, ce n'est pas ce que tu crois. Oh papa. que si. Sophie m'a pourtant prévenu. Tu es en train de le séduire. Non. Oui, j'ai compris. Tu aimes les mecs friqués aux grosses voitures. J'étais prêt à tout te donner, Mira. À tout. Jean, Jean, Jean, attends. L'heure de rentrer. Désolé Sophie, mais j'ai encore du boulot. <rire> Depuis quand ça Tu rentres souvent avant la fin de l'heure. En fait, je dois désormais faire des heures supplémentaires pour combler mes heures de travail. Le boss n'est pas très content du fait que j'arrive en retard, toujours, tu vois. <rire> je te l'ai toujours fait cette remarque. Mais bon, comme je suis la secrétaire la plus gentille et adorable, je vais te donner un coup de main.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 Pour moi, cette citation ne veut rien dire. C'est normal. Venant de toi, ça ne me surprend pas.